Bonjour à tous et à toutes, euh, je fais mon petit témoignage par vidéo par rapport à ce livre. Euh, veuillez excuser mon accoutrement, je suis en plein boulot et j'ai dû courser un chat dehors, donc j'en peux plus. Alors, euh, je voulais faire un petit témoignage, pour vous raconter un peu mon histoire, ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivée à acheter ce livre. Ce qui s'est passé c'est que j'avais pas de vomir depuis à peu près mes 8 ans, j'en ai l'heure actuelle 21, donc ça faisait quand même un petit moment que ça traînait. Et j'ai été voir des psys, des hypnotiseurs, euh, des magnétiseurs, j'ai été voir plein de gens. Et j'ai eu le droit de, c'est la faute de vos ancêtres, euh, c'est du dégoût, c'est ci, c'est ça. J'ai pas eu d'aide en plus. J'ai juste une dame qui a réussi à m'aider quand même assez bien. Et elle avait à peu près la même méthode que dans le livre, mais peut-être pas à la bonne forme. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite en fait... Euh... J'étais vraiment très très basse dans ma, dans ma vie. J'avais vraiment peur de, de ça. Enfin, ça me pourrissait la vie au point que j'avais arrêté les cours. j'ai pas mon bac, j'ai pas tout ça. J'ai réussi à trouver une filière qui me convient énormément et où on n'a pas besoin d'avoir de bac. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais peur au point de ne pas boire d'alcool. Donc, j'allais pas en soirée. Je, je mangeais pour restaurant. Mais vraiment des trucs horribles. Je me lavais tout le temps les mains. Donc, j'avais des mains dans des étapes pas possibles. Et... Euh, je n'avais plus en cours. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais forcée de trouver un travail entre guillemets. J'avais commencé une formation sur euh, soigneur animalier et je... je trouvais un boulot en, en 20h. Je me suis dit, oh, 20h c'est trop bien, comme ça je travaille pas tout le temps, donc si je fais des crises d'angoisse, c'est pas grave. Vraiment euh, au poil. Et euh, en travaillant, ça m'a quand même énormément aidée, parce que quand on est dans notre travail, on n'a pas le droit de se dire, bah, je fais une crise d'angoisse, je fais une pause. Ben non, tu fais, pas de... enfin, tu fais une crise d'angoisse, tu fais pas de pause, il n'y a pas... Et du coup, ça m'a quand même fortement aidée, sauf que j'étais tombée très très basse. J'avais peur, en fait, euh, de, de, de sortir, d'aller en ville, tout ça. Et je me suis trouvée un groupe Facebook de soutien, sauf que c'est par un groupe de soutien. C'est vraiment des hémétophobes qui sont pas bien et qui se disent « Oh là là, aujourd'hui j'ai peur de vomir, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Et en fait, bah, on est tous en train de se dire « Oui, ma pauvre chérie, machin. » Et c'est pas ce qu'il faut faire. Et en fait, j'ai une personne géniale qui est venu et qui a dit « si vous voulez guérir, cliquez là ben ». Moi je veux guérir, donc je clique. J'ai cliqué j'ai été voir justement que la nana du, du groupe supprime ce lien. Donc je clique et je vois le livre et je me dis « perdu pour perdu hein. ». J'ai dépensé tellement de sous dans les thérapies et machin. Perdu pour perdu, autant que je prenne le livre ». Donc je l'ai pris, ma mère me l'a acheté pour Noël et je l'ai commencé le 27 décembre. Mais je m'en souviens, j'ai la date d'écrit. Le 27 décembre, je l'ai commencé, mais vraiment, je me suis dit perdu pour perdu quoi. De toute façon, si ça part pas, je perdrai rien. Si ça part, tant mieux. Donc je commence le livre machin, et en fait, euh, Rob dans le livre, il explique clairement des choses. Par exemple, genre, genre si vous vous vous êtes pas d'accord, par commencer depuis le début. Sauf que moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait tout le temps. Donc ça a été très rapide pour moi. Et vu que j'avais tellement envie de guérir, et eh bah ben, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. Et dès que je changeais quelque chose de mon habitude, Dès que je faisais quelque chose, ça partait. Et ça, enfin, ça changeait vraiment ma vie et j'ai eu énormément de changements assez rapides. J'ai mis très longtemps à lire le livre parce que j'ai eu plein de, plein de, <rire> j'ai eu plein de boulot, plein de, plein de formations à finir, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai posé un peu le livre sur le côté, tant que j'avais des résultats. Mais j'ai tout le temps continué sur faire les exercices. À l'heure actuelle, je ne les fais plus. Enfin, je, je le fais plus en soi, je les écris plus parce que je le fais inconsciemment. Mais voilà, je vais beaucoup mieux à l'heure actuelle, je n'ai plus de crise d'angoisse, pour moi je n'ai plus peur de, de vomir, enfin plus peur de mes émotions. Je me sens vraiment bien, j'ai plus d'anxiété sociale, j'ai plus de locus de contrôle, enfin je suis vraiment euh, au top du top comme on dit, et tellement je suis bien que je veux trouver un boulot en 35 heures, je veux être mon propre patron. Donc voilà, ça prouve bien que le livre fonctionne et je suis tellement, ça fait tellement du bien de vivre comme ça. Donc au début, je me, la, la première question que je me suis dit, c'est que je lui ai posé d'ailleurs à, à Nathaniel. Si, c'est ça. <rire> c'est, oui, mais quand t'as plus pas de vomir, tu fais comment Enfin, on est tellement ancré à vivre avec ça qu'on se dit, mais ça fait comment quand c'est plus là Et en fait, ça fait juste, c'est trop bien. C'est juste, vous pensez plus à ça, il n'y a plus de... Vous ne enfin, pensez pas à un truc et puis d'un coup, ça part, ça change, ça change de, de pensée, ça passe à autre chose. Non, là, c'est vraiment, vous pensez à votre vie, à ce que vous aimez faire. Et puis c'est tout, il n'y a pas de... de tout ça, enfin c'est vraiment génial, j'ai ai vraiment aimé faire ce livre et faire les exercices et maintenant je me sens vraiment bien. Et donc pour toutes les hémétophobes et tous les hémétophobes qu'il y a, il si... n'y a pas de... de questions à se poser, hein. c'est vraiment foutu pour foutu. Hein. Vous, avez... vous allez dépenser autant de sous dans les thérapies, dans les machins, autant les dépenser dans ce livre et vraiment au moins vous l'avez chez vous ou vous l'avez dans votre téléphone donc concrètement, si ça marche pas la première fois, bah, vous recommencez, et puis vous recommencez jusqu'à ce que ça marche. De toute façon, c'est censé marcher, il faut juste avoir envie, il faut avoir la motivation et il faut avoir l'envie de guérir. C'est sûr que si vous voulez pas guérir, ça partira pas. Et moi, je vous dis, il faut avoir l'envie, parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Quand, euh, quand on n'a plus peur, c'est trop bien, on fait vraiment, un... on revit en fait. Les seuls regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de pas avoir euh, pu faire ma scolarité normalement mais c'est les seuls regrets que j'ai et encore c'est vraiment mes regrets parce que j'ai réussi à rattraper entre guillemets ma scolarité avec des, des formations que je fais à l'heure actuelle donc voilà donc je vous conseille vivement d'acheter ce livre si vous, vous vraiment vous, vous posez la question achetez le parce que ça marche vraiment en fait c'est pas une, un coup de pub ça marche vraiment donc voilà je vous souhaite à tous de réussir à sortir de ce merdier et, et puis d'être heureux et épanoui dans votre vie